Et il y a un point qui m'interpelle euh, en tant que journaliste, observateur extérieur. Je me dis, c'est étrange comment euh, ces débats de santé publique restent dans des euh, cercles assez fermés. C'est un champ très euh, aussi fermé que le plus fermé que le, que, que le champ du cinéma, par exemple. C'est si, si, si, si en des termes. Euh, non, mais il faut vraiment prouver, euh, montrer ces, ces lettres de créance qu'on qu'on a quelques notions en propriété intellectuelle et en médecine pour euh, pouvoir ouais. faire entendre, alors que c'est une question aujourd'hui, et on le voit, et même on la voyait avant, c'est une question qui, euh, qui est plus que transversale, c'est une question essentielle. Santé, ouais. agriculture, euh, éducation, ouais. justice, avec ça on peut soit faire des vies ou bousiller des vies. Ouais, mais le problème, c'est quand même celui de la technicité. Moi, je suis à la base, je suis sociologue des sciences et des techniques, et ce qui nous intéresse, c'est justement comment... Enfin, euh, c'est vrai pour tout, hein, pour les OGM, pour le nucléaire, pour, euh, pour la santé. Euh, en fait, comment la technicité des questions euh, peut être mise en discussion euh, dans la société, quoi. Et le, un, très souvent, la technicité bah, pose problème pour la mise en discussion. Et dans le cas de la santé publique et des mouvements de santé... Je trouve que c'est aussi vachement intéressant de mettre en parallèle donc, les discussions sur la propriété intellectuelle, la contrefaçon, etc., les faux médicaments, avec euh, tous les développements qu'a connus le champ de, de, de l'activisme de santé publique, avec euh, notamment euh, la création de ce mouvement de, du People's Health Movement, donc, euh, qui a une, une histoire assez longue. Quoi, euh, euh, mais en Inde, je vois que le People's Health Movement il est très dynamique en Inde et en Asie du Sud, c'est un mouvement très dynamique, très important qui est très tourné vers les questions de santé communautaire, l'accès aux centres de santé primaire, etc. Et en fait, les gens, donc il y a des circulations entre les personnes qui travaillent sur les questions de propriété intellectuelle et les personnes qui sont au sein du, du, du PHM. Et en même temps, la discussion est parfois un peu difficile parce que pas du tout les mêmes compétences. C'est-à-dire autant le de c'est un mouvement qui vient vraiment, qui est grassroots, qui vient de, de des, des besoins identifiés sur le terrain. Autant les personnes qui sont euh, qui sont euh, spécialistes sur les questions de propriété intellectuelle, elles suivent ce qui se passe au de elles s'y intéressent, elles veulent y contribuer. Mais il y a un moment où la technicité en fait des débats dont dont dont elles-mêmes sont euh, dépositaires, enfin dont elles qu'elles essayent de clarifier est telle qu'en fait la plupart des acteurs du PHM, ça, ça leur passe au-dessus. Enfin, quand je dis ça, c'est encore une fois, ce n'est pas par mépris, c'est que je pense qu'ils ils ont affaire à des, à des, à des, à des enjeux qui ne sont pas du tout de cet ordre. on va avoir quelqu'un qui s'intéresse, peut-être que dans certains états de l'Inde, euh, bah, les médicaments ne sont pas sur les étagères, et ça c'est à cause de la corruption, c'est à cause de, des détournements, c'est à, de, à cause du que les États n'ont pas d'argent pour, pour payer euh, les médicaments. Euh, et puis de l'autre côté, on a ceux qui disent bah, :« Mais la propriété intellectuelle, c'est important. » Et c'est vrai que bon, c'est important. Mais en fait, quand on est euh, dans un centre de santé primaire d'un État pauvre euh, de l'Inde, bah, le, le problème, c'est pas forcément celui de la propriété intellectuelle. Enfin, c'est évidemment, ils s'interagissent. Hein, je dis pas, idéalement, il faudrait arriver à ce que, euh, à ce que ces deux puissent vraiment marcher main dans la main. Mais c'est vrai que je vois que c'est des mouvements qui sont à la fois euh, qui fonctionnent en parallèle, quoi, qui échangent mmh. qui euh, qui se nourrissent oui, les uns des autres, pas, et en même temps, il y a quand même un moment, voilà, c'est un peu difficile de faire vraiment euh, discuter. Mais, mais, c